Salut, c'est Jérémy, on est toujours sur la chaîne Frugalisme. Voilà, on est dans la playlist 60 jours, 60 vidéos pour changer de vie, arriver à mettre en place un mode de vie beaucoup plus engagé, arriver à s'engager de manière simple et pratique sur le chemin de l'indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Est-il possible d'arriver à vivre en France sans travailler On va voir ça tout de suite après le Générique Est-il possible d'arriver à vivre en France sans travailler Tu te poses cette question, mais tu te creuses la tête. Mon Dieu, comment faire Comment que je vais mettre en place tout ce qu'il faudrait que je mette en place pour arriver à ne plus jamais bosser Drôle d'objectif dans la vie, mais néanmoins, notre objectif à tous, à toi qui regardes cette chaîne, et qui regarde déjà un certain nombre de vidéos que j'ai fait sur cette thématique. Alors, est-ce que c'est possible La réponse que je voudrais essayer de t'apporter, elle est simple et elle tient en trois lettres. Oui, c'est possible d'arriver à vivre en France sans travailler. Mais pour ça, il va y avoir plusieurs directions, plusieurs choix, et certains d'entre eux ne sont pas incompatibles avec d'autres pour arriver à, à obtenir cette espèce de forme de liberté. Déjà, il y a une première euh, possibilité que je voudrais, dont je voudrais parler en tout premier, à mon sens, si on veut arriver à vivre en France sans bosser. La première, c'est... D'être dépendant des aides d'État. En fin de compte, tu vas devenir dépendant ou du RSA, ou euh, ben, si tu es au chômage et que tu as l'équivalent aujourd'hui des, des aides sédiques, hein, les aides de pôle emploi. Euh, voilà. Ben, ça, c'est une manière d'arriver à vivre en France sans travailler. Est-ce qu'on peut vivre longtemps comme ça en France sans travailler euh, bah tu sais hein, le chômage euh, il donne de moins en moins et de moins en moins longtemps hein, au fur et à mesure des, des différentes réformes et il faut pas se leurrer ça va continuer à aller dans ce, dans ce sens quant au RSA euh, est-ce qu'on vit avec le RSA euh, à mon sens non on ne vit pas, on survit mais on, on vit pas, on n'est pas dans une qualité de vie qui est normale en tout cas pas du tout dans un niveau de qualité de vie qui est celui que moi j'espère pour arriver à avoir euh, ben, une vie heureuse, quoi, tout simplement. Il y a des besoins basiques qui, qui, qui sont importants. Quoi. À commencer par se loger, et quand on a uniquement le RSA, eh ben si on est en ville, ça va être super, super tendu avec ça. Alors maintenant, on peut se demander quelles sont les solutions pour arriver à, à vivre en France, en ayant une vie de qualité quand même sans, sans tout ça bah, la première déjà ça va être de se concentrer bien évidemment sur les trois principaux postes de dépenses dont je parle régulièrement au fil de mes vidéos qui sont comme tu le sais bien évidemment l'alimentation le transport et le logement Et le plus facile sur lequel tu vas pouvoir agir immédiatement et qui va certainement pouvoir t'apporter un grand bénéfice par la même occasion ça va être simplement de travailler sur celui du logement le logement en quittant la ville et en allant à la campagne tu vas pouvoir bénéficier de logements beaucoup moins chers au mètre carré tout en ayant euh, ben, le grand air qui va te permettre d'arriver à respirer et d'arriver à obtenir une qualité de vie euh, beaucoup plus euh, beaucoup bien meilleure je veux dire voilà on le voit hein, les gens sont en train de se ruer sur euh, les, les habitats euh, à la campagne et c'est pas un phénomène qui est uniquement franco-français euh, je peux te le dire parce que je regarde aussi ce qui se passe outre-Atlantique, notamment au Canada, euh, et on voit en ce moment une explosion des prix des chalets euh, au Québec, au bord, euh, au bord des lacs, tu sais, il y, y a plein de lacs au Québec, hein, au, au Canada, et euh, souvent il bah, y, y a des cabanes ou des chalets, les prix sont en train de partir, mais dans la stratosphère. Les mecs, ils veulent tous, tous se barrer de Montréal, quoi. vraiment. Euh, donc, tu, voilà, le, le, le truc euh, Paris, euh, les, les, les gens qui veulent se barrer, machin, c'est pas un phénomène qui est euh, uniquement euh, présent chez nous. C'est un phénomène qui est mondial, petit 1 petit 2 Et ça, on ne sait pas encore, mais j'ai ma petite idée là-dessus. On ne sait pas encore si c'est quelque chose qui va durer, ou si c'est quelque chose qui est ponctuel. Moi, je pense que c'est une tendance lourde qui va vraiment s'inscrire dans le temps. Et je suis persuadé, mais je l'étais déjà avant, que l'avenir, le futur, c'est les campagnes, c'est pas les villes. Euh, pourquoi Parce que, en fait, les campagnes, le seul truc qui les bloque encore aujourd'hui par rapport aux villes, c'est euh, les, les accès à Internet. Dis-toi un truc, c'est que d'ici 10 ans, il va y avoir des camions automatiques, c'est-à-dire des camions sans chauffeur qui vont circuler un peu partout, qui vont tourner avec des, des moteurs à hydrogène, et tu vas avoir des camions Amazon ou des camions de livraison qui vont pouvoir livrer toutes toute sortes de produits n'importe où. Et donc, tu pourras arriver à vivre à la campagne tout en bénéficiant de la même qualité de service au quotidien que si tu étais en ville. Voilà, ça, c'est une réalité qui va euh, arriver très, très, très vite. Hein. La seule, encore une fois, le seul frein à ça, pour l'instant, euh, c'est euh, les télécommunications. Mais, euh, ben, voilà, on, je veux dire, les, les, les différentes entreprises et les autorités sont en train de continuer de fibrer euh, le pays, même s'il y a encore des zones blanches. Donc, c'est quelque chose qui a tendance à s'améliorer à à avec le temps. Bon. Alors, je fais un peu abstraction de tout ça et je voudrais te parler d'une autre, autre stratégie qu'on peut essayer de mettre en place et qui va dans le même ordre d'idée si on veut arriver à vivre en France sans travailler, c'est de s'inspirer des autonomistes. Il y a énormément d'inspiration à aller chercher auprès des autonomistes. Alors, qui sont les autonomistes Les autonomistes sont des gens qui veulent vivre en autonomie je peux pas te le dire autrement c'est à dire euh, j'ai ma ma maison que j'ai construit ou ma maison passive ou euh, mon earthship que j'ai construit et euh, je produis ma propre nourriture euh, je n'ai pas euh, besoin d'être raccordé ni à l'eau ni à l'électricité ni au télécom parce que j'ai une source d'eau sur mon terrain j'ai des animaux j'ai euh, Enfin voilà, je suis pas euh, relié au réseau d'eau, je suis pas. Enfin, voilà. je suis autonome. Alors dans la réalité, ce qui se passe le plus souvent, c'est que quand il s'agit de couples qui sont autonomes, il y a souvent l'un des deux qui travaille et l'autre qui s'occupe essentiellement des tâches euh, qui sont nécessaires pour faire tourner euh, bah, la, la maison en quelque sorte, hein, notamment toute la partie euh, euh, agricole en quelque sorte, la partie culture. Euh, l'autre aussi le fait, mais en plus, bah, il faut qu'il aille euh, euh, bosser un petit peu pour ramener un petit peu d'argent parce qu'il bah, faut quand même arriver à se déplacer et jusqu'à présent du, du contraire euh, les voitures elles marchent encore euh, pour la plupart d'entre elles à l'essence voilà euh, donc il faut il faut des sous donc ça c'est autre chose s'inspirer des autonomistes je pourrais dire également pourquoi pas des survivalistes mais euh, voilà c'est des mouvements où euh, il y, y a pas mal d'inspiration à aller chercher si on veut essayer de trouver des solutions. D'une manière générale, euh, il faut bien reconnaître qu'ils arrivent à mettre en place des solutions pratiques pour arriver à diminuer, voire à quasiment réduire à zéro leurs dépenses. C'est ce que je prêche au fil de mes vidéos. Réduis tes dépenses, augmente tes. Des gains d'argent en, en créant des nouveaux actifs et puis bah tu verras que ce sera beaucoup plus facile d'obtenir la liberté financière et pour arriver à générer des actifs qui sont rentables et eh ben il va falloir euh, aborder la chose avec euh, un certain état d'esprit euh, entre, d'entrepreneuriat en quelque sorte je m'explique Plusieurs manières d'arriver à générer des actifs rentables lorsqu'on souhaite s'engager sur le chemin de la liberté financière. Un très connu qui a un grand succès en France et qui intéresse tout le monde, c'est bien évidemment l'immobilier. Un autre, ça peut être la bourse. Un autre, ça peut être l'entrepreneuriat. Et tout ça, ça euh, s'envisage avec un état d'esprit d'entrepreneur. C'est-à-dire que quand tu vas faire tes investissements immobiliers, il faut que tu fasses ça de manière professionnelle. Si tu fais ça en amateur, au doigt mouillé, en te disant « Ah ouais, Peut-être ben oui, peut-être ben que non, ben, ben peut-être ben que non quoi, <rire> c'est sûr, ça, ça marche pas comme ça. Donc on calcule, on fait des projections, on essaye d'estimer, on essaye de pas se tromper, on demande des avis, on compare, on visite, on travaille avec des professionnels, voilà, on professionnalise le processus et on s'entoure d'une équipe sérieuse pour arriver à obtenir des résultats de qualité. Si tu fais ça en amateur, ben, tu auras des résultats d'amateur, c'est tout, c'est. Après, ça peut convenir, mais ça ne te permettra définitivement pas d'arriver euh, à arriver à, à, à vivre en France sans travailler, à obtenir ta liberté financière, c'est faux. Bon, alors, tout ça, il faut le mettre en perspective avec une chose qui est importante. On parle de la France, on parle par principe du pays qui est le plus taxé au monde. D'accord. Ton travail est taxé, c'est-à-dire quand tu échanges ton temps contre de l'argent pour un employeur, eh ben, l'État prend une part qui est conséquente dessus. Quand tu achètes ta nourriture, l'État prend sa part dessus. Quand tu achètes ton essence, quand tu achètes, euh, etc. etc. L'État prend sa part dessus. Je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, si c'est bien, si ce pas bien ou quoi, machin. Mais c'est un fait, l'État prend une part qui est conséquente euh, dessus. Regardons les choses de manière factuelle. Si tu mets en place les mêmes processus, obtenir la liberté financière, sera beaucoup plus facile dans un pays qui sera beaucoup moins taxé. Donc, si tu veux arriver à obtenir ta liberté financière, eh ben, il va falloir consommer de moins en moins et essayer de faire en sorte que tes rentrées d'argent ben, arrivent à couvrir tout ça. Arrive à couvrir tes besoins plus euh, la fiscalité qui est liée. Voilà. C'est possible, hein. c'est tout à fait possible, et c'est tout à fait envisageable. voilà. Donc tout ça, ça peut se combiner un peu euh, ensemble, les, les idées, les stratégies euh, que je t'ai euh, énumérées. L'idée d'arriver à vivre à la campagne, l'idée d'arriver à investir avec un état d'esprit d'entrepreneur, l'idée d'arriver euh, bah, peut-être à bénéficier aussi peut-être d'aide d'État si tu souhaites rénover une, une maison, euh, essayer d'arriver à, à obtenir un mode de vie beaucoup plus simple qui te permette d'arriver à consommer beaucoup moins et d'avoir une vie, je te le souhaite, beaucoup plus heureuse avec celles et ceux que tu aimes. Un dernier truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on vit dans un pays où il y a des possibilités d'optimisation du point de vue fiscal. Il y en a des tas, il y en a des tas, il y a des tas de dispositifs. Par exemple, on peut très bien choisir la structure juridique pour un montage de société qui va te permettre d'avoir une fiscalité bien moindre en fonction de ton profil et de ton projet. Je ne sais rien, je pourrais t'énumérer comme ça le logement meublé non professionnel. Bon, voilà, Si tu souhaites loger pour des étudiants, c'est bien. Bon, Après, c'est limité en termes de montant, mais on peut déjà faire pas mal de choses. Il y a euh, la SCI, la Société Civile Immobilière, si tu souhaites t'associer avec un partenaire ou si tu as besoin de euh, transmettre du patrimoine à tes enfants, c'est aussi une stratégie. Il y a la SAS, hein, Société Anonyme, euh, la SASU, je, je, je, voilà. Bon, voilà, tout ça, ça c'est des possibilités qui sont très, très intéressantes parce qu'on a un système qui est quand même riche et qui permet, avec certains montages, notamment si tu fais un montage type Murphy, d'arriver à faire des, des optimisations pour être beaucoup plus efficient et obtenir des résultats qui sont beaucoup plus efficaces pour la mise en place de tes stratégies. Ça demande à se documenter, ça demande là aussi à travailler avec des professionnels, notamment avec des avocats fiscalistes, c'est du travail. Ça ne s'improvise pas, on ne fait pas du travail d'amateur. Si tu veux obtenir des résultats euh, importants, il va falloir que tu ben, montes en, en niveau de connaissance, que tu montes en niveau de compétences, que tu arrives à top grader d'une certaine manière, et c'est la raison pour laquelle j'insiste encore une fois sur le fait que ton éducation et le, la formation que tu vas t'offrir elle est essentielle et c'est ce qui va déterminer le chemin que tu vas pouvoir arriver à prendre dans les années à venir. C'était Jérémy, cette chaîne c'est Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, tu me mets un pouce, ça m'encourage à en faire d'autres. On est toujours dans la playlist, dans, dans la playlist des 60 jours, 60 conseils, 60 vidéos pour arriver à changer de vie. Je te dis à demain, bonne journée, ciao